Ok, d'accord, ce qui est déjà présent existe, ce qui apparaît progressivement n'existe pas. Je fais plus confiance en rien, c'est terrible. J'ai plus confiance en rien. Euh, chemin tout à gauche. Le pénitent le peu. Ah! À ah mes souhaits. Je souhaite être encore en vie. Euh. Je souhaite ne pas tomber dans la folie. Compris comment ça fonctionne. Dès qu'on est loin, ça n'existe pas, mais dès qu'on se rapproche, c'est une illusion. Donc il faut y aller comme ça. c'est celui-là, a oui, Parce que on est tu, celui-là, il apparaît, celui-là, il apparaît. Donc s'ils sont faux, donc c'est celui-là. Très bien. On va pouvoir allumer la chaudière. Tout ça pour. Euh tout ça pour remplacer le gaz. Très bien. Ok. NON C'est quoi ces horreurs Allez, on peut s'enfuir Repense à toutes ces sessions de parcours Non, je peux baisser là Non, là Là, ici Là Oh Dieu Pense Pense Here. Fitzroy. Ah, je savais. Salon. The white flag. We're not going to hurt you. I won't go without a fight. Il te restait plus de balles You think you're here of your own accord. Ah. Stay back or I'll put a bullet in your head. What? awakening. Oh non. Non. Oh non mais pourquoi? I see, you cannot escape my awareness. Uh-oh. I follow your wanderings, your choices, your attempts to free yourself from destiny. But it is unavoidable. And as I predicted, I've come to free you. Non, non La voix, j'entends plus la voix Qu'est-ce que j'avais dit Qu'est-ce que je vous avais dit je vous avez dit dès le début Dès le début de l'histoire Je vous avais dit quoi Je vous avais dit que dans l'horizon J'imaginais La venue L'avènement d'une créature Non enfin dans la grotte. Il va se transformer dans la grotte. Que... Normalement tu peux voir qui t'a offert le sub. Moi je veux rester là. Moi je veux rester là. Je veux juste chanter. Là ben, on est bien ou pas Qu'est-ce qui peut arriver d'Afro maintenant, franchement Oh, oh. Keep going. Non, d'un cul en mousse, cracheur de feu. Oh. Quel horreur. Oh non Pourquoi on va vers là où il y a des bougeoirs euh, Chataniques Au début Pourquoi est-ce qu'on est dans un endroit Où on pourrait Tout sacrifier Qu'est-ce que c'est que ça Leviathan voulait être trouvé. J'ai 5 ans d'investigation. À nos équipes qui est tombé, ils ont donné leur vie pour un plus grand dessin. Oh. J'aimerais connaître le programme des retraites euh... de C'est moi là, c'est moi qu'elle a peint au début. J'ai vu le cercle. Hein. Mais je ne réponds plus de rien. Si c'est moi. C'EST MOI Dans une soirée du mercredi C'est qui c'est bientôt pas ça Non! C'est celle, qui... celle qui. a dead. dit qu'il était de mon côté depuis As le début. Je suis you no. Look aussi. Vous avez survécu. Vous pas mourir. until vous fulfilled votre Non, Pierce. Dare tell me that you still don't believe it. Oh attendez, attendez, attendez, on va essayer de réfléchir. Le 2 ne veut rien dire. Le 2, à mon avis, c'est un gouffre. Ça, c'est du blabla. Et le « vous êtes une illusion. À mon avis, j'essaie de pré-shot. J'essaie vraiment de, de mindset le. De, de, de mind le jeu. Je me dis, si il estime que j'ai un score d'investigation suffisant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai mis pas mal de points dedans. J'ai cinq, j'ai le maximum en investigation. S'il estime que j'ai assez pour prendre cette option, c'est que je peux assez rationaliser pour dire en effet, tu es parce que tu es. Donc je pense que c'est le bon choix. Oh Pierce, you insist on ignoring the truth when it's right there in front of you. Sarah Hawkins saw you as you really are. This painting is the proof. This is madness. Ce n'est pas seulement votre vie qui est en l'endroit. Beaucoup de hommes et de femmes ont sacrifié leur pour ce moment. Caldon Vous ne les vas pas de leur espèce d'une vie meilleure. J'ai vu ce que Leviathan a fait à Fuller. Nous allons tous mourir comme lui. Sa vie a été écrite bien avant qu'elle a commencé. Ce n'était pas pré pour que l'on voir le calme. Mais vous, oui, c'est votre destin. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Tout ça n'est qu'illusion. Je sens dans la folie. Faut pas croire en tout ça. Faut pas croire en tout ça. Tout ça, c'est à la fois une conspiration pour me faire sombrer. Et il faut que je résiste. Faut que je fasse des choix basé sur le rationnel. Silence. Stop. Go away. Stop. Stop. Non. Je pas. Don't resist, Edward. They're already dead. There's nothing you can do. Just give in. Te laisse pas aller, te laisse pas aller, te laisse pas aller, combat aller, combat l'illusion Ne sombre pas du côté obscur du tentacule C'est quoi ces écartiment qu des yeux Pour résumer... Ce dernier run, dites-vous que au départ, au tout départ, on est venu sur cette île pour enquêter sur la disparition, la mort précisément de Sarah Hawkins, la fille d'un riche commanditaire. Et on découvre au fur et à mesure qu'il y a des expériences sordides qui sont menées sur des patients et que tout le monde est de mèche. En plus du fait que tout le monde soit de mèche, on découvre que ces manigances sont perpétrée au service d'une entité millénaire, manipulatrice, démoniaque, satanique, dimensionnelle. Et surtout, on découvre que la personne sur laquelle on est censé enquêter, qui est censée être morte, eh bien, elle ne l'est pas. Pire encore, elle est l'instigatrice principale de tout ceci. Et on va désormais à sa rencontre lorsqu'on découvre qu'il y a une secte qui s'est réunie autour de cette adoration mais plus encore, lorsque je découvre enfin que ma venue a été calculée, ma venue a été manipulée et que je suis ici par calcul uniquement dans le but de servir cette entité cosmique. Là, je ne boite plus comme par hasard. Je ne vois plus flou comme par hasard. Oh non. Non, d'un putu. Non, non, non, non, non, non, Niet, niet, net, net. Qu'ont-ils fait? Oh! Ah, uh, Mr. Pierce, I was expecting you. Fuller, you died in front of my eyes. Don't jump to conclusions. Is there not the tiniest spark of a scientific mind inside of that detective skull of yours? What abject substance did you use to turn her into an empty shell? Abject substance. De l'huile de Léviathan. C'est comme ça qu'on appelle le jus de Mintos. To me, my body is nothing but the mortal vessel of my conscience. To you, It contains more answers and secrets than your insignificant mind can grasp. You took everything from me. Wife. Life. Destiny. You forsook your right to a normal life the moment you chose power over humanity. No one wants to see such an unbearable sight Aïe aïe aïe aïe aïe aïe non juste un peu de romantisme s'il vous plaît ...of what I've been through I have sacrificed my life to the one who sleeps My marriage, my family, my own flesh Why didn't Sarah choose me Why is it your damn face on her painting Bah ouais, c'est moi ça, et je suis direct tenu But you already know it. I can see that you will make the right choice. I don't know. I don't know. So you've decided to shut your eyes. Find refuge in denial, like a spooked child. You've lost your mind. And to think mankind's future is on your shoulders. None of this is real. Rien ça Trust your guts. If nothing's real, what are you I am a projection of your mind. What remains of that instinct... C'est lui que je veux C'est lui You rejected her half-truths. Une demi-vérité n'est pas une vérité. Hein. Très rustique. Mais tout, tout est incroyable. Déchirure dimensionnelle Oh, qu'est-ce que c'est Que là Là, là, là, là. Ah oui, c'est bien, bien cosmique, ce soir. En... Côté météo euh... C'est pas fou, fou, fifou, hein Ils m'attendent pour le sacrifice ultime. Non, je ne pas. Non, non, non Kids. NON, le salaud Le traître lui aussi Mais tous Je l'ai dit au début qu'on pouvait faire confiance à personne Here you are at last, truth seeker. She was waiting for you. You were waiting for me. Yes. When I finally discovered the truth, I knew you would come. All this time I was fighting it, afraid of what I might discover. But I was afraid of myself. It's coming. What did you learn? <laughs> Listen to me, Edward Pierce, as I will deliver the truth. No. Oh Oh will bah, fall Everything is falling apart. You must stop this madness.: I can't make that choice. This will be your decision. One man, one man only prepared by the trials and revelations, holds the power to change the world. Because I saw you in the dreams I share with my God, I recognize you for what you are, a truth-seeker, one of the rare humans who is able to perceive fragments of his mind. Yes! Yes! I feel the truth in your words. Because it was written, or, as I like to see it, painted on the canvas of fate Pierce, help me <coughs> <coughs> C'est l'arme qui a servi à détruire le vagabond. <t 'en> non Oui. Ah. Réaliser le contre-rituel, j'accomplis le rituel. NON <rire> J'ai envie de faire le c'est fini parce que non mais en plus regardez le réaliser le contre rituel c'est entre crochets le contre rituel le contre rituel contre contre rituel c'est fini I can't let you do that. Non. J'ai fait le mauvais choix. Oh no J'ai fait le bon choix. Sauf lui. Dis-moi que c'est le soleil, que c'est pas une dimension parallèle avec des euh, tentacules qui viennent détruire la planète. S'il te plaît. Simon c'est son fils. Simon c'est son fils. S'il te plaît, plus dis-moi en plus S'il te plaît, cinématique, dis-moi en plus Une bonne fin. Après, il est complètement taré, mais. Et ça, c'est le tableau. Non, c'est. Oh Elle avait dessiné sa mort C'est trop triste Bon, bah, contre-rituel. Des eaux, pas des eaux. Oh C'est sur Fitzroy qu'il a tiré wow. Wow Ah ouais ça a marché le contre-rituel hein. De ouf Ou alors on a arrêté le rituel et je suis devenu condamné Je suis condamné C'est pire en vrai Si je suis dans l'institut de Fuller mais je Alors celui qui vient c'est qui Je pense c'est le vieux peut-être Qui m'engage au début non, c'est Fuller. As Quelle horreur. Oh bon ben, bah, gauche je suis pas venu ici pour rien. Allez, top là, Sarah C'est-y par mon euh, calamar. Yes Je suis dans son équipe Succès des l'appel de Tolo.